Alors, pour finir aujourd'hui, on va voir le format de tram Ethernet. Et c'est là où les ennuis vont commencer. Parce que tout ce qu'on a vu de beau sur le modèle OSI, donc toutes vos illusions sur la, la qualité de construction du modèle OZI, hein, chose qu'on essaye de vous faire depuis des années, eh bien, vont être un peu remises en cause par comment marche Ethernet. Donc là, je vous, je vous présente le, le format trame de, de base, donc que l'on retrouve dans, dans la norme à, à 10 Mbps. On verra par la suite euh, les autres. Mais en gros, qu'est-ce que l'on a ici On a donc une trame, au niveau physique, qui va être composée de, de différents éléments. Alors, Ce qui est important de voir, c'est qu'au niveau physique et au niveau liaison, le temps va être quelque chose d'important on a à réagir très rapidement. Donc l'ordre d'information dans la trame est dicté par des contraintes temporelles. On va donner ce qui est le plus important à l'algorithme en premier et les informations non importantes seront transmises à la fin. Quand on est au niveau 3, on n'a plus du tout ce problème. Parce qu'au niveau 3, on est dans la mémoire d'un ordinateur. Et donc comme on est dans la mémoire d'un ordinateur, eh bien, que l'information soit au début ou à la fin, ça prend le même temps d'aller la chercher. Par contre, ici, l'ordre va impacter beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, on est sur un support partagé. Donc, quand on n'a rien à dire, on se tait. Contrairement à HDLC, où quand on n'a rien à dire, on synchronise. Donc, comme on ne dit rien en Ethernet, quand on va commencer à émettre, bah, ce qu'il va falloir faire, c'est synchroniser que son horloge servent à synchroniser l'ensemble des horloges de toutes les cartes qui sont connectées au même support physique. Une fois que ça sera synchronisé, on pourra transmettre des données. Donc, première chose à faire, c'est transmettre un préambule. Donc, en Ethernet, ce préambule, c'est une série de 0 et de 1. Donc, quel que soit le codage que vous allez avoir, ça vous fait un signal carré. Donc, ce signal carré va vous permettre de euh, synchroniser l'horloge du récepteur. Alors au début, le récepteur peut rater quelques bits parce qu'il n'est pas très bien synchronisé. Donc on ne sait pas combien on a transmis. Donc on a dit ici 8, bits, 8 octets, pardon, mais le récepteur peut perdre quelques octets. Alors comment on va indiquer que les choses sérieuses commencent Et bien simplement, la dernière séquence, au lieu que ce soit 1-0-1-0, ça sera 1-0-1-1. Et à partir de là, eh bien on sait que la trame Ethernet, proprement dite, va commencer. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien il faut séparer les trames. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser la technique du supermarché qui consiste à laisser une distance entre les achats. Donc ici, cette distance qui est à 10 Mbps de 9,6 microsecondes et donc un silence entre les trames. Alors qu'on est sur un support partagé, l'avantage d'un silence, c'est que ça permet aussi aux échos, donc, euh, qui, vont se, qui vont avoir lieu à cause des, des transceivers qu'on va avoir branchés sur le câble, etc., ça permet aussi aux échos de, de s'atténuer avant de recommencer une, une nouvelle transmission. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement à 10 Mbps. Donc on synchronise tous les récepteurs. Et puis on commence à transmettre l'information alors quand on est à 100 mégabits par seconde on n'a pas ce problème parce qu'on est sur un support dédié le câble entre moi et le switch donc qu'est ce que je vais faire quand n'ai rien à faire je vais envoyer des symboles idle, que vous avez ici si vous vous rappelez dans le premier tableau que je vous ai montré quand on regardait 4b 5b je vous ai montré que le symbole idle, c'était 1, 1, 1, 1, 5 bits à 1. Donc, 5 bits à 1, si vous prenez le codage qu'on avait vu, ça fait plus VV, moins VV, plus VV, moins VV, plus VV. Donc, on a des transitions tout le temps. Donc, ça nous permet de laisser le switch synchroniser avec mon horloge. De même, le switch peut m'envoyer ça, et je reste synchronisé avec l'horloge du switch. Donc, on passe notre temps à synchroniser, comme en HDLC, on envoyait des, des fanions en permanence. Maintenant, on ne va pas utiliser le fanion en lui-même, parce que c'était assez casse pied Par contre, pour dire qu'on commence, ici, on, a, on, on utilise deux symboles non donnés, non data, qui sont J et K, que vous pouvez retrouver dans le tableau euh, 4B, 5B, qu'on qu a vu tout à l'heure. Et donc, ce symbole-là, permet de dire la trame commence. Pour des raisons de compatibilité avec d'autres équipements qui seraient sur un support partagé, je ne peux pas commencer à transmettre mes données, parce que si je commence à les transmettre au même instant, eh bien je réduis l'espace entre deux trames et après quand je vais me retrouver dans un support partagé, eh l'espace entre les deux trames sera trop court, je n'aurai pas le temps d'introduire ma synchronisation. Donc ce que je fais, je garde encore la synchronisation, les bits de synchronisation des données, mais c'est juste pour avoir un délai entre le début et le vrai début au niveau data link, au niveau liaison de la trame. Donc pour garder le même espacement sur toutes les technologies. J'envoie ma trame, et là au lieu d'avoir un silence euh, entre les, les trames, et bien là j'envoie un autre symbole qui est TR. Donc TR, ça veut dire j'ai fini de transmettre ma trame et maintenant, soit on en transmet une autre ou, comme on n'a rien à transmettre, on continue à retransmettre des symboles idle. Vous voyez, c'est un peu différent, mais on va retrouver, bon, ça c'est vraiment du niveau physique, après, eh bien, on va retrouver notre trame. Donc là, on va avoir les contraintes dont on a parlé tout à l'heure. Donc Première contrainte absolue dans toutes les technos, c'est minimum 64 octets. Maximum, dans la norme de base, 1518 octets. C'est ce que vous retrouverez chez vous dans votre réseau euh, Wi-Fi. Bien que Wi-Fi euh, permet plus, mais on va garder cette compatibilité avec Ethernet. C'est ce que vous allez retrouver à peu près partout. Sauf dans les réseaux cœur d'opérateurs, où on va pousser ces technologies, faire ce qu'on appelle des jumbo frames. Et dans les jumbo frames, on peut monter jusqu'à 9 kg de données. Alors, là, ce que j'ai fait, en fait, je vous ai mis le CRC à ce niveau-là et je ne vous ai pas mis le tramage. Donc, on ne voit pas les champs. Donc, on a quelque chose ici avec un en-tête, des données, peut-être un bourrage et un CRC, mais... Je vous rappelle, hein, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, le CRC est calculé au niveau physique, au moment où on émet. Il est calculé, il est vérifié aussi au moment où on reçoit. S'il est faux quand on reçoit, on jette la trame. S'il est correct, on la passe au niveau supérieur, on la passe au software, à votre driver, qui lui va l'analyser. Et donc, ça c'est fait par votre carte Ethernet, donc le hardware, et... Cette partie-là est faite par le driver sur votre machine. Donc, qu'est-ce que l'on va faire au niveau du driver Eh bien, on va rajouter des champs Ethernet. Premier champ qu'on rajoute, 6 octets, hein, vous vous rappelez, c'est le MAC48, c'est le format d'adresse le plus courant dans, dans les réseaux. Donc, 6 octets de, de données. Donc, qu'est-ce que l'on met en premier L'adresse destination. Donc, ça, c'est pas logique non plus, Généralement, quand on parle de transmission, dans tous les exemples que j'ai donnés dans, dans le cours, j'avais la source vers la destination. Or là, on met la destination et après on mettra la source. Pourquoi et Bien Parce que c'est le premier champ qu'on reçoit. Là, je vous rappelle, hein, l'ordre de réception est important. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, adresse-destination ben, Ça veut dire pour un switch, dire pour une station déjà, si c'est mon adresse... Bah, je continue à écouter, j'aurai le CRC à vérifier, plein de trucs. Si ce n'est pas mon adresse, moi je m'en fous, ce n'est pas pour moi. Donc je pourrais filtrer. De même, un pont va regarder ce, cette information pour savoir où il va recopier. Vous, avez, vous aviez un mode de fonctionnement des ponts qui est maintenant peu courant, qui s'appelle à la volée, dans lequel on prenait la décision de commutation non pas une fois qu'on avait stocké entièrement la trame dans la mémoire, mais dès qu'on avait reçu l'adresse destination. Ce qui permet d'avoir des temps de traverser des ponts beaucoup plus faibles. Bon, ce genre de techno maintenant est, est peu utilisé. L'autre chose importante, si vous vous rappelez de, du format de l'adresse MAC, premier bit. Premier bit, c'est euh, local, individuel ou groupe. Donc le premier bit reçu va dire est-ce que c'est pour tout le monde ou uniquement pour une personne. Donc si je suis un pont et que je vois le premier bit à 1, je sais que j'aurai à recopier cette trame vers toutes mes interfaces. Donc là, vous voyez, on a l'info la plus importante qui se concerne en destination en premier. Ensuite, on met l'adresse source. Donc l'adresse source n'a aucun intérêt. C'est juste pour informer la source, le destinataire de qui a émis. Enfin, quand je dis ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas vrai, parce que les ponts, par exemple, vont utiliser ce champ pour construire la table de filtrage et localiser où sont situés les, les équipements. Mais ça, ce n'est pas une information vitale. On n'a pas à réagir tout de suite sur cette information. Donc, elle est mise en second. Ensuite on a un champ, et là on va avoir des problèmes. On va, suivant la technologie qu'on va utiliser, on va l'interpréter de manière différente. Là, je vous ai mis la longueur, donc le, pardon, le protocole de niveau 3. Donc protocole de niveau 3, c'est par exemple ce qui est fait quand on utilise Ethernet. Donc à peu près tous les équipements que vous allez avoir chez vous, tous vos ordinateurs vont mettre comme troisième champ le protocole de niveau 3, avec un codage un peu bizarroïde oui, qu'on qu verra, donc qu'on va même voir tout de suite. Si vous avez la valeur 800 en hexadécimal, eh bien, le protocole de niveau 3, c'est IPv4. Si vous avez la valeur 806, le protocole de niveau 3, c'est ARP. Donc ARP, c'est Address Resolution Protocol. C'est un protocole que vous verrez en REST, 200, en REST 302 qui permet de faire le lien entre l'adresse IP de la machine et son adresse MAC. Donc ARP peut être vu comme un protocole de niveau 3 et il a comme valeur 806. Si vous trouvez 8100, eh c'est un numéro de VLAN. Ça servira à faire du VLAN, des réseaux virtuels, on en reparlera à la fin du cours. Si vous voyez 86DD, c'est l'IPV6. Et si vous voyez 8808, c'est justement la, le format qu'on a vu pour les messages pause tout à l'heure. Hein, vous vous rappelez le message pause qui va dire « tais-toi ». Eh bien, ça utilisera ce, ce genre de choses. Alors, vous avez un site qui s'amuse à, à regarder tous euh, ces formats donc ici vous avez vous pouvez aller dessus hein, vous verrez tous les protocoles de, de niveau 3 qui ont été euh, qui sont définis alors qu'on ne retrouve pas tous hein. donc comme je l'ai dit hein, 800 ici on va retrouver pour IP 86 pour ARP ainsi de suite donc les valeurs que, que je vous ai donné 86DD je ne sais pas si ça a été mis oui c'est pour IPv6. Je l'ai vu tout de suite. Donc, vous avez, vous voyez quand même, pas mal de, de protocoles qui, qui ont été définis. Donc, voilà. Alors ensuite, on a nos données. Et après, ben, on a un problème. C'est que ça, ça doit faire 64 octets. Minimum. 64 octets avec le CRC. Donc ça, ça doit faire 60 octets minimum. Si j'ai que si 20 octets à transmettre, donc j'ai 20 octets ici, je rajoute 18 octets d'entête et de CRC, donc ça me fait 38 octets. Donc ça ne fait pas les 64 octets minimum. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là Eh bien, je rajoute à la fin des octets de bourrage. Alors qu'est-ce que ça veut dire octet de bourrage Ça veut dire simplement bah, j'ai une zone de mémoire et au lieu d'envoyer euh, les mettons les 38 premiers octets, eh bien, je donne à ma carte réseau les 60 premiers octets. Donc je euh, ça c'est simplement un pointeur qui va permettre d'envoyer de l'information. Alors si vous aimez la sécurité en réseau, eh bien ça ça peut être un moyen comme ça n'apparaît sur euh, pas si vous analysez votre trafic réseau vous allez regarder cette partie-là, donc si vous voulez passer des données secrètes, eh bien, vous pouvez les cacher dans le padding. Parce qu'on envoie vraiment une zone mémoire sans trop la contrôler. Ce qu'on peut faire, c'est la nettoyer, mettre des bits à zéro euh, dans cet endroit-là. Mais évidemment, ça prend un peu plus de cycle CPU parce qu'il faut nettoyer la zone de padding. Donc généralement, quand vous regardez ce qui passe dans, dans des trams Ethernet, vous mettez un analyseur réseau, vous verrez que la zone de padding, c'est n'importe quoi. C'est ce qui traînait en mémoire dans, dans l'ordinateur. Donc Généralement, ça ne pose pas de problème, mais ça peut être aussi un moyen de faire, euh, faire des files. Alors, ça, c'est pas bien. Ça, c'est le format Ethernet, celui que vous utilisez euh, tous les jours quand vous branchez votre ordinateur sur une prise Ethernet et que vous envoyez des données. Mais ça pose des problèmes. Alors, on va regarder sur, euh, sur un exemple. Je veux ouvrir une connexion en utilisant TCP-IP. Je vous laisse voir en cours réseau ce que c'est. Mais par exemple, ici j'envoie quelque chose qui fait 40 octets. Donc, 20 octets pour TCP et 20 octets pour IP. Je le mets dans ma trame Ethernet. Ma trame Ethernet donc rajoute 18 octets d'entête, plus le CRC. Donc, ça me fait quelque chose. Là, j'aurai à émettre réellement 58 octets de données. 58, c'est plus petit que 64. Donc, qu'est-ce que je fais Eh bien, je rajoute des bits de bourrage ici pour remplir, pour arriver à cette taille de 64 octets. Maintenant, j'envoie ça sur le réseau. Donc, ici, j'ai mis 800 pour dire que c'est de l'IP. Je mets l'adresse destination du destinataire sur le réseau. Le destinataire reconnaît son adresse, prend la trame, voit la valeur 800 dans ce champ, et donc le remonte, pardon, le remonte à la couche réseau. Donc à la couche TCP/IP. Et qu'est-ce que va voir TCP/IP bah, Les données que le récepteur a reçues. Donc les données que j'avais émises plus le padding. Et donc là, vous hurlez tous, parce que vous dites, c'est une violation du modèle OSI. On, on a des octets ici, qui ont été produits au niveau 2, qui se retrouvent au niveau 3. Et ça, c'est intolérable. Ça, c'est ce qu'on a vu en cours jusqu'à présent. Alors, pourquoi ça marche eh bien parce que dans le champ IP, dans l'entête IP, vous avez un champ qui contient la longueur. Donc comme vous avez un champ qui contient la longueur, IP sait qu'il a émis 40 octets. Là il reçoit plus, mais comme le champ lui dit 40, il va pouvoir éliminer ce qui est en trop et ce qui est du bourrage. Donc on peut mettre, ça c'est complètement transparent pour IP. IP est assez robuste. Maintenant, si vous prenez un protocole comme X25, que vous avez peut-être vu l'année dernière en, en cours, eh bien dans X25, vous avez un tramage HDLC avec des fagnons qui vous donnent le début et la fin. Et ensuite, vous avez dans HDLC, vous avez le paquet X25. Si vous regardez dans vos cours de l'année dernière, vous verrez qu'il n'y a nulle part un champ longueur. Pourquoi bah Parce que dans X25, on a les fagnons qui disent le début et la fin. Donc il n'y a pas besoin de transmettre la longueur. Elle est implicitement mesurée. Donc si maintenant je veux prendre X25 et je le mets sur Ethernet, j'aurai mon en-tête, les données que je veux transmettre, mais le récepteur lui, va recevoir l'en-tête, les données que je veux transmettre, le bourrage, et il ne pourra pas faire la distinction entre les deux. Donc X25 ne marche pas sur Ethernet. Tout le monde s'en fout maintenant. Parce que tout le monde fait de l'IP et ça marche. Mais il y a quelques années, c'était un drame. Parce qu'il n'y avait pas qu'IP dans la vie. Et on voulait respecter le modèle OZI qui est un peu un espèce de Lego. Où j'ai une brique de niveau 3 que je peux mettre sur n'importe quelle brique de niveau 2. Or là, mon niveau 2 ne permet pas de mettre n'importe quelle brique de niveau 3. Puisque ce problème de padding on a un problème de padding qui se retrouve donc au, au niveau supérieur alors comment évidemment si vous allez voir un organisme de standardisation comme li 3 e dont le but est de raffiner le modèle OSI pour que ça marche et que vous leur donnez un truc qui est incompatible avec le modèle OZI ben, il y a un problème donc ce qui fait que au niveau de la standardisation on a réaffecter la valeur du troisième champ. Et le troisième champ ne veut plus dire la même chose, mais le troisième champ va nous donner la longueur des données. Donc ici, au lieu d'avoir un champ qui va me dire c'est de l'IP ou pas, ou autre chose, je vais avoir un champ qui va me dire voilà la longueur de la trame, la données de la trame. Donc si j'émets 40 octets ici, le champ vaudra 40 et donc, je peux, comme ça, au niveau 2, éliminer le bourrage introduit. Évidemment, j'ai éliminé le bourrage, mais je ne sais plus où je dois donner la trame. Parce que, ici, j'avais le protocole de niveau 3 qui me le donnait. Et maintenant, j'ai un champ longueur. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là Eh bien, on impose... Une couche supplémentaire, qu'on appelle la couche LLC, Logical Link Control. Alors vous la connaissez déjà, hein, on a parlé, c'était HDLC, etc. C'est la norme I3E 802.2, qu'on a vue dans le, dans le modèle. On verra par la suite comment ça marche, parce que c'est encore plus compliqué que ça. Mais donc, on pourra s'en servir pour indiquer quel est le protocole de niveau supérieur. Alors, par contre, ce qui est intéressant de voir, attendez, je repasse sur ce schéma. Ici, vous voyez, je vous dis, le troisième champ, il peut être compris différemment. Dans ce que j'appellerai Ethernet, ça va être le protocole de niveau 3. Et dans ce que je vais appeler 802.3, ça sera la longueur du champ donné, enfin, la longueur des données. Ça n'influe absolument pas le matériel. Le matériel lui va simplement calculer le CRC, faire l'algorithme du MAC. Donc le fait d'avoir un mode de fonctionnement Ethernet ou un mode de fonctionnement 802.3, eh bien c'est simplement le software, donc le driver de votre carte qui va prendre cette décision. Donc suivant le code que vous avez vous aurez un comportement 802.3 ou un comportement Ethernet. Donc ne vous inquiétez pas, toutes les cartes que vous allez acheter, le hardware permet de faire les deux. Maintenant, c'est à votre driver de, de gérer un des deux modes. Alors, par contre, le normalisateur, dans sa grande sagesse, a quand même permis de faire la distinction entre les deux. Alors si on reprend le tableau qu'on avait tout à l'heure donc ici si vous regardez les valeurs comprises entre 0 et 5 décès, donc 5 décès en hexadécimal ça fait 1500 en décimal, et bien définissent la longueur de la trame Ethernet. Donc en théorie, vous avez quelques exceptions mais qui sont historiques, vous n'avez aucun numéro de protocole qui est inférieur à 5 décès. Donc de cette manière-là, quand vous recevez une trame, eh bien, vous n'avez pas d'ambiguïté. Si la valeur est inférieure à 1500, eh c'est une longueur et donc vous êtes en mode de fonctionnement 802.3. Si la valeur est supérieure à 1500, ça ne peut pas être une longueur. Et donc, le protocole et... Euh, donc, le, le troisième champ vous indique le protocole. Alors ça, c'est vrai, sauf que vous pouvez peut-être vous rappeler de, de ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que 1500, c'était une longueur un peu historique, qu'on garde par commodité, parce qu'elle est à peu près partout, donc on on s'y adapte, mais qu'on avait maintenant des protocoles où on pouvait faire fonctionner Ethernet à, par exemple, avec des trames de 9 kg. Et si on reprend ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc si je reprends ici, IPv4, c'est 800. Donc ça fait 2024. Donc si j'ai une trame, si j'étends la longueur de mes trames en Ethernet, je, je crée de la confusion. Parce que si je reçois quelque chose qui fait 2024, est-ce que c'est sa longueur ou est-ce que c'est IP Donc là, j'ai un problème. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est si vous regardez les, les normes, les valeurs données, et eh bien vous voyez que... Je ne sais pas si vous voyez, moi, j'ai plus de... Ça bouge Non j'ai perdu ma souris. Voilà. Si, si vous regardez ici les, les valeurs, comprises les anciennes valeurs qu'on a données au début de d'IPv4, IP, eh on a 800-806. Maintenant, si je regarde les nouvelles valeurs qui ont été données pour les nouveaux protocoles qu'on utilise, eh bien, par exemple IPv6, c'est 86DD. Donc si vous le convertissez en décimal, vous verrez que c'est un nombre très très grand. Donc on n'aura jamais de trame Ethernet qui auront cette longueur-là. Donc là, il n'y a plus de problème de confusion. En IPv4, on peut avoir cette confusion, mais généralement, enfin, c'est plutôt de la, la théorie, parce qu'en pratique, comme on, on utilise presque souv plus souvent le protocole Ethernet, et eh bien on n'a pas ce, cette ambiguïté. Alors par contre, ce qui sera amusant de, de voir dans la suite du cours. C'est au cas on regarde les protocoles qui ont été définis par l'I3E. Donc l'I3E a défini elle-même son... des protocoles, par exemple on a vu le message pause ou autre. Et au début, l'I3E utilisait un tramage 802.3. Donc le troisième champ ici indiquait la longueur. Et petit à petit, les standards de l'I3E ont évolué, et maintenant ce troisième champ indique un protocole. Et donc on ne s'occupe plus tellement de, de la longueur. Mais quand on verra, par exemple, les protocoles de pontage, donc avec le Spanning Tree, eh bien, on verra qu'on a affaire à des trams 802.3 et pas à des trames euh, à des trames Ethernet. Alors, on va regarder un exemple ici. Vous avez ici un, donc une, une information qui a été récupérée par un analyseur de réseau. Et donc, on sait que c'est un tramage Ethernet. Donc, à vous d'essayer de voir donc, quelle est cette, euh, cette trame. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on a pour les deux points là, sur, sur chaque ligne D'accord. Ça, c'est la position de, de la séquence. Donc ici, vous avez chaque ligne fait 16 caractères. Donc, en gros, si vous comptez en, en binaire... En hexadécimal, pardon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, euh, A, B, C, D, E. Alors j'en ai oublié un, E, pardon, F. Normalement, on devrait arriver à F ici. Et ensuite, on a 1, 0, 1, 1, 1, 2, etc. J'ai commencé à 1, pardon, c'était 0 ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E. E, F. Après, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, F, etc. Donc, cette première colonne avant les deux points vous donne la position du premier octet dans la séquence. Et la séquence en elle-même, vous pouvez masquer cette partie-là, et la séquence en elle-même, c'est ça. Donc, si je peux... Alors, si on regarde ce format de tram ici, donc qu'est-ce que l'on voit donc, Si vous vous rappelez le, le format de tram Ethernet, donc les six premiers octets, donc ici jusqu'ici, c'est l'adresse destination. Les six octets suivants, c'est l'adresse source. Pardon pour la rebasse. Les deux octets suivants, c'est soit le type, donc quel est le protocole de niveau supérieur, soit la longueur, si on est en 802.3. Tout le reste, ce sont des données. Excusez-moi, mais pas facile de dessiner avec le trackpad, donc ça c'est des données. Alors maintenant, on va regarder cette trame, donc 80, 0, 1, 80, etc., donc l'adresse destination. Donc quelle est la nature de cette adresse-là bah, Il faut l'écrire en binaire, et voir si le premier bit transmit est à 0 ou à 1. Vous vous rappelez, hein, on a une histoire d'ordre de, de lecture, ici on a des valeurs numériques, donc le premier bit transmit est à droite. Donc, si j'écris, j'arrive à écrire, donc ici, on voit que le premier bit transmis, c'est le 1 ici. Donc, on lit dans cet ordre-là. Premier bit transmis, deuxième bit transmis, etc. Donc, le premier est à 1, donc on a affaire, et tout le reste n'est pas à 1, donc on a affaire à une trame multicast. Donc, maintenant, si on regarde la... La nature de la trame ici, donc, est-ce qu'on est sur une trame 802.3 ou Ethernet ben, Il suffit de voir cette valeur, 26. Donc 26, c'est inférieur à 1500. Donc, on a affaire à une trame 802.3. Alors, est-ce qu'on peut identifier les bits de bourrage alors, on a une solution très simple. Là, on a la longueur. Donc, comme on a la longueur, bah, on peut compter. Alors, une solution, c'est si on veut compter, c'est de passer en, en décimales, donc traduire 26 en décimales et compte, compter le nombre de caractères que l'on a, le nombre d'octets. Alors, une solution plus simple, c'est de dire que comment je convertirais 26 en décimales Je ferai 2 fois 16 plus 6. Or, une ligne, c'est 16 caractères. Donc en gros, ça veut dire deux lignes. Donc ici, j'ai deux lignes de 16 caractères. Une ligne ici, une ligne ici, plus 6 caractères. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc tout ce qui est là, c'est ce 4 octets à zéro. Enfin, c'est 16 octets à 0 ici. Ce sont des bits de bourrage. Est-ce qu'on a le CRC Non. Le CRC est masqué par la couche inférieure. Il est de 4 octets. Donc, le CRC aurait dû se trouver ici. Ce que je vois maintenant, c'est bien que j'ai 4 mots de 16, bits, de 16 octets. Pardon. Et donc, j'arrive bien à avoir une trame de 64 octets qui est la taille minimale. Il fallait bien prendre en compte le, le CRC pour ça. Voilà la, la conclusion. Donc, on a vu ici la long... Donc, on est ici adresse destination, adresse source, la longueur. La longueur nous dit donc, que c'est du 802.3. Nous permet d'éliminer ces octets de bourrage ici. Et si on rajoute les octets de CRC enlevés par la couche inférieure, donc, on se retrouve bien à euh, donc la taille minimum d'une trame Ethernet ou 802.3. Ok bon, Je vous propose de s'arrêter là.